Le robinet anti gel. Dans cet article nous allons parler d'un robinet de puisage extérieur. L'utilité de pointe de prise d'eau à l'extérieur de la maison est bien entendu très pratique et permet de multiples applications. Seul inconvénient, le risque de gel en période hivernale. Heureusement, il existe un dispositif qui permet de pallier à ce problème. C'est le robinet anti gel. Ce robinet est conçu pour les traversées de mur il existe trois dimensions 20 25 et 30 cm le principe est simple à l'inverse d'un robinet ordinaire le dispositif de fermeture de la conduite d'eau se trouve non pas à proximité du volant de la vanne mais à l'extrémité du tuyau de traversée du mur ce qui permet à ce robinet de se vidanger lors de la fermeture ...et éviter ainsi le gel. Pour cela, il faudra l'installer... ...de façon à ce que le corps du robinet... ...soit légèrement incliné vers le bas... ...pour permettre l'écoulement du résidu d'eau. Lorsque l'emplacement a été choisi... ...on perce le mur en inclinant légèrement le forêt vers le haut... ...pour appliquer l'inclinaison du robinet. Une fois le trou percé... ...on présente la cale fournie avec le robinet... ...et on trace l'emplacement des chevilles de fixation. On perce avec un foret approprié. Et ensuite, on met en place les chevilles de fixation. Il suffit ensuite d'introduire le corps du robinet et de le fixer en utilisant la cale joint. Pour la fixation, on utilise des petits tirs au fond. Ceci fait, le robinet est installé convenablement. Sa position inclinée permettra bien l'évacuation du résidu d'eau restant dans le corps du robinet et il n'y aura aucun risque de gêne. À l'intérieur, il suffira de brancher la canalisation. Voilà, c'est terminé. Ce dispositif est vraiment très efficace pour parer aux problèmes dus au gel. Un dernier point à signaler, ce robinet possède un clapet anti-retour, ce qui protège contre un risque de pollution du réseau d'eau potable venant de l'extérieur. Cette vidéo vous a été utile, un petit clic sur j'aime, ça la fait toujours plaisir.